Vous savez quoi, quoi Là c'est vraiment euh, du, du free euh, euh, jusqu'à 21h. Et je vais pas rester comme ça devant l'ordinateur à vous regarder. Ah, euh, bah, parce qu'une bataille ça. de regards à travers la caméra, en fait, il n'y a personne qui gagne. Si, moi. À travers la caméra. Moi je gagne. <rire> <rire> <rire> du coup, je, je vais lancer un scribble tout seul. S'il y a des gens qui veulent rejoindre, je vous mettrai le lien. Oh, Vas-y, euh, voilà. je suis partant. Hein. Ouais Ok. Un alors. À deux, par contre, ça non mais il euh, y, y, y aura des randoms. Euh non parce qu'on joue qu'à deux pour comme ça au moins je gagne. Je te tiens, tu vas te dire. On dit scribble ah, Oh genre, bah de non, suite non. voilà, on dit scribble, euh, regarde qui débarque quoi. Finalement. Oh là là. Ouais, mais non en fait ah, c'est Scribble ça. que j'ai euh... ouvert là. Attendez, je le recentre. Ah, Comment on joue à ça Ah, bah, il veut plus. Ah, voilà. Je choisis mon avatar à base de patate. On joue juste à 3 ou on voulait qu'on fasse du. Eh S'il si y a des gens qui veulent venir avec nous, il n'y a pas de souci évidemment. Mais est-ce que tu veux qu'il y ait des randoms Ouais, en ouais voilà. Ah, non. On partie privée, non Allez, ah, crêtes privées, tout le <rire> monde. Il n'y euh, a pas de custom, ou alors on fait un custom wars entre nous, ouais. ouais mais non, mais c'est fin. Je, je vais connaître la liste, donc euh... oui, Allez. copie. J'ai dit copie, merci. Copie, colis. Je veux bien jouer. Bah, je mets le, le lien. Alors dans le canal Mardiva oh. Sound sur Discord, et exceptionnellement, je le mets dans le chat, mais c'est vraiment exceptionnel. De manière très exceptionnelle, exceptionnelle. Ouais. Terminator a rejoint la partie Je vais changer de nom, je change de nom. Ah, c'était toi, Terminator Tu fais moins peur du oui. coup. Oui. J'avoue. Sarah Connor. Non, c'est vraiment à côté. Hein. Non, c'est la porte de côté. <rire> Les. Oh, l'île Oh, dîle. Dîle. oh dîle. Attends, faut le faire correctement. Oh, l'île C'est <rire> bon, <ça va>. <rire> <rire> Avec tous les panneaux et les flèches, les trucs lumineux à l'aéroport. Ah incroyable. Ah mais j'adore cette scène. pas au C'est elle. chou Non, je te file pas, pape et j'attends ma sœur. Ah. Non, on pas votre sœur. Du coup on attend VDI Napta. Juste Napta, Oui, je sais, je sais. La dame la dame blette. La dame blette. Ouais. Je n'arrive pas à me couper pour l'instant. Je ah ah, Je peux pas faire plus que de vous mettre le lien là. Ah. Ça fait 24 heures qu'on est en stream. Ouais, joyeux anniversaire. Ah bon ça fait euh, un jour du coup, donc joyeux ouais. un jour. Plus que... 6 heures Non, 6. Bah, on, on lance comme ça et euh, Naptat, tu nous rejoins. il n'y a pas de compétition. Peux-tu compter les seins qu'il y a sous tes yeux, Jack Les seins Les cernes Ah oh, Les seins boobies J'étais là, mais de quoi il me parle là. Les cernes En vrai En vrai okay. Non ça va. Ah mais ça a commencé Ah Mais j'étais pas prêt, j'étais en train de faire quelque chose d'important. Ah Napta est là. Ouais. Banque Jake Oui c'est moi. Non. Donc toi ça arrive mais on en motile. C'est ce qui C'est des gens qui ont déjà raid hier ou pas Oui. Ok, je sais pas, je pas Mais trop à réexpliquer remercier. ça. Tu pourras re-répéter. Non. Un ba... Une balançoire, un tambourin, un... Easy. Un crabe Il est joli. Bah oui. Ah ouais. À la base, je pensais à, à ça. -moi. Là. Tu sais, t'as la balançoire qui fait comme ça. C'est sais okay. comment c'est, ça... le tape-fesse là Ah Le tap. Oui, je... ça porte un nom, un vrai nom, mais je sais pas comment ça s'appelle Bah un tap fesse un tap cul. Non, un vrai nom C'est à moi de jouer Oui C'est toi qui dessine, oui Oh non, j'ai pas choisi Et alors C'est super difficile Bon alors attendez, alors... Je suis très mauvais, hein, donc euh... Un bonhomme Ouais, je ah, sais, moi c'est les bonhommes, non. genre... Oh il est pas content. Ah, attendez. Comment on fait pour annuler Jocom oh, je, je. Ah oui, j'ai. Alors attendez. Parce Merci Cheetah. Tchit... Oh mon dieu, 45. Merci Cheetah. <rire> <rire> ok. <rire> Merci beaucoup. Bonjour la communauté de Cheetah. Je sais pas si je dois vraiment vous dire bonjour, parce qu'en fait, entre temps, il manque des heures de sommeil. Je vous ai vu hier, je vous dis re-bonjour C'est pas forcément les mêmes personnes que ceux que t'as vu hier. C'est vrai. Bon, c'est pas ouf, hein, désolé. Moi, je l'ai, c'est bon. Je l'ai pas. Je sais pas. Nous cherchons un verbe. Ah, attends, euh... y'a y a un truc. Désolé, bon. hein. C'est bon c'est bon c'est bon bonsoir les ou bonjour les la, la communauté de, de, de cita c'est très très gentil pour leur ouais, encore une euh, fois merci merci beaucoup je suis désolé allez je vais moins m'appliquer que sur paint Ouais, ça ressemble à quelque chose comme ça, à peu près. Une raquette. T'as plusieurs nerfs sur raquette. Tu connais pas le tennis. Ah, je sais. On me dit pas qu'il faut. Ah non, j'ai eu peur. Tac. Je sais pas qu'il fait C'est facile ce jeu en fait. C'est pour ça que je joue pas avec vous sur mardi va sound. <rire> Quelle est cette chose? C'est trop. <rire> Est-ce un micro Non Ah, c'est très drôle. Et... Nani Ah, quand même. Bonsoir vous aux arrivants. Le Pour les arrivants, là, on, on est en mode. De... Euh, on, on, vraiment, c'est du chill jusqu'à 21h avant qu'on fasse notre petite soirée mardi-vassante, comme tous les mardis soirs. Si vous voulez nous rejoindre, soit sur Discord, papotez avec nous, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez nous rejoindre directement sur Scribble. Je vous mets le lien dans le chat. Il n'y a aucun problème. Mince. Oh Il y a un très bon début de Shrek. Il y a eu un don de 10 euros pour la cagnotte. Merci beaucoup, je viens de voir. Elle s'est actualisée sous mes yeux, là. Je sais pas qui, mais euh, grand grand merci. Vous êtes des amours les gens, vraiment. On fait un petit blabla sur ce que fait l'assaut. Tu le fais Nino Si tu veux. Je... Je vais être assez bref du coup. Euh, Il passe un studio, une association toulousaine qui produit du contenu radio, du contenu gaming, euh, qui met en avant euh, euh, tout ce qui est des valeurs culturelles. Euh, euh, bah je reprends en fait le message de mon bot tout simplement. initiative hein. <rire> positive. Non, ça marche très bien. Euh, Soutenez-nous soutenez notre campagne. Euh... On a besoin d'argent. Allez, euh, allez voir ce qu'on fait sur ce qu'on dire du crowdfunding euh, si vous voulez plus de détails. Euh, Alors, des ateliers des en physique. Euh, des productions, des productions, bah, tout ce qui est euh, radio, euh, interview, euh, et puis euh, des productions sur Twitch et sur YouTube aussi. C'est un gros résumé. Dans les ateliers, c'est des ateliers sociaux pro euh, et de redynamisation auprès de, de publics, soit en, vraiment oui. en voie de re-sociabilisation totale ou de redynamisation ou réinsertion professionnelle. Euh, ça dépend des, des publics, ça peut être des, des personnes de cité, des personnes de, de, de campagne, il y a même des, des étudiants, ça peut être des, des, des, des, des, des, des migrants, on a eu des migrants en atelier. Et euh, l'idée c'est vraiment de, de reprendre confiance, de mieux maîtriser sa voix, euh, de, de, de mieux savoir argumenter aussi, et on les met dans, dans une immersion euh, autour d'interviews, que ce soit des rencontres arti artistiques ou des rencontres dans, dans des métiers très précis, euh, et du coup euh, ces interviews, on leur dit que ce sont des, des entretiens à la fin. Donc on fait un lien avec entretien d'embauche. Et ça, normalement, c'est ce qui finance un petit peu l'association à l'année, normalement. Sauf que euh, depuis un an et demi, il y a la crise Covid et on a quasiment pas fait d'ateliers, très très peu. Et euh, du coup, euh, bah, on a fait plus de contenu sur Twitch et sur YouTube, ça c'est clair. Mais c'est pas ça qui rapporte des sous, clairement pas, sachant que, que Twitch se prend une, une un gros pourcentage que YouTube derrière nous on finance, on ne monétise rien sur, sur YouTube euh, donc euh, voilà il ya l'idée de faire le crowdfunding pour combler un petit peu euh, le, le, les sous qui manquent de, des frais de fonctionnement pour euh, finir l'année correctement, bien commencer l'année la, euh, qui arrive à, à la rentrée et commencer à rêver à, à, à, sur d'autres projets, d'autres plus gros projets, d'autres trucs plus vidéo peut-être mais ça ça viendra plus tard euh, et si la, la cagnotte fonctionne très très bien donc euh, voilà, c'est un gros résumé euh, mais euh, voilà, n'hésitez pas vous avez les liens un peu partout sur les différents réseaux IvaSand pour, euh, pour en savoir plus sur tout ça et sur la campagne, c'est pas mal détaillé mais si vous, voulez, si vous avez des questions posez-les, ça sera plus simple que, que, que, de, que de sortir ce même discours à chaque fois c'est plus simple de répondre à des questions donc vraiment posez-les si vous voulez même... Euh, euh, si vous voulez même euh, pas, papoter sur Discord, il y a aucun problème. Venez papoter sur Discord. Et euh... ah non, parce que vous allez vous faire insulter par un dograt. Oh, pardon. Donc, oh, oh. -ce il y ah, a fait, non, c'est le, le, le symbole. Il y a le symbole. Mais je sais pas lequel c'est. Le symbole. En fait, oh, c'est bien un cœur, mais c'est le, voilà, le OE collé. Et euh, du coup, il compte ça comme un caractère et pas deux. Et je sais pas faire le OE collé c'est de la triche mais encore une fois merci pour tous vos raids pour, pour les follow qui, qui ont eu euh, ça permet euh, alors certes on, met, on fait un gros focus sur la campagne de crowdfunding mais ça permet euh, ces raids et ces follow, ça permet de faire un focus sur ce qu'on fait vraiment dans l'association en, fait, en, en dehors de, de, de jouer à des jeux vidéo sur, sur les streams parce que oui c'est une passion mais on fait pas que ça après on se sert aussi du jeu vidéo pour de la redynamisation on peut tirer des compétences à valoriser d'un jeu vidéo euh, de plus en plus et euh, ça sert aussi à, à démocratiser un peu tout ça. Il faut savoir quand même que, enfin, on en parle trop peu, mais le jeu vidéo c'est quand même le premier produit culturel en France, en Europe et même dans le monde depuis peu. C'est la, euh, la première industrie culturelle, donc c'est pas rien quoi, c'est impressionnant. Faut, faut vraiment qu'on dédiabolise tout ça. C'est aussi pour ça qu'on utilise le jeu vidéo dans les ateliers. Euh... En plus des, des outils de la, de la radio. Voilà, tout comme le monsieur il a dit. <rire> Oups. Oh, ouais, euh, ouais, je sacrée euh, ouais, je reprendrai juste ce que je disais aussi déjà hier soir. Euh, merci, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Euh, ouais. euh, ceux que j'ai contacté, qui sont venus. Il euh, euh, y en a eu du monde hein, qui est passé. Alors, euh, ah euh, ouais. Et merci à tous d'être passés vraiment euh, C'est ah, exceptionnel euh, Chaque euro compte Je pense que c'est oui. important de, de, de le répéter Oui oui bien euh, sûr Martin... C'est oui. parce que l'avantage la, la, la, de cette plateforme C'est que euh, même si on n'atteint pas Les 2500 euros le, le, Ce qui sera déjà récolté Ira quand même dans l'association C'est l'avantage de cette plateforme De, cette plateforme de, de crowdfunding si on dépasse, bah, on peut... alors, bah, bien sûr, l'objectif c'est 2500, mais si on dépasse, bah, alors, tant mieux, on rêve sur, sur des petits projets, puis des moyens projets, puis des plus gros projets. Euh... Ah. Okay. Ah. Je vais dessiner Renault, mais je ne suis pas arrivé. une question qui, qui est ridicule, hein, vraiment. Euh, le moindre euro donné oui, euh, oui, oui, oui. sera utilisé... Il y a eu un nouveau don. Euh, Je ne sais pas actualisé de mon côté encore. Non, t'as. t'as quelques minutes. Mais je le vois pas sur la page en dos. Non, moi non plus. Moi aussi. Mince. Euh. Bah c'est un bateau, quoi, mais euh... Ouais, merci. <rire> Et donc... Est-ce qu'il y a du contexte ou c'est vraiment le dessin Bah c'est le dessin. Ah... Ah oui, du coup, là, on a expliqué. Hein. C'est un cuirassier ou un cuirassé Ah, pas... oh, je l'ai First. Non. Eh ouais. Eh <rire> ouais. c'est sûr. <rire> Je me <glisse. rire> Ouais Tu me dis moisissure sûr aussi. Ah ben. Bah. C'est bon. Non, vraiment, c'est la dame blonde qui m'a fait tout comprendre. Ah moi, c'était les lettres. Hein. Oui aussi. C'est vrai que ça J'ai pas, pas vu les lettres. Enfin, non parce que j ai j ai Le S c'est le, le E accent grand. Gra... Non, et e gra... y de, il y a pas de pas bon ou mauvais passe. nappe là t'inquiète De toute façon on est à la 3, 6, 7 <rire> On est à la cool, je gagne <rire> <rire> <rire> mais, mais comment ça c'est que tu gagnes Oh je veux pas je me laisser faire je... Parce que je n'ose pas jouer avec vous sinon je gagnerai à toutes les parties <rire> Merde Comment ça s'écrit Non c'est pas ça ça peut l'écrire. Si. Mmh. C'est une pile. Bah avec un A au milieu ça va être compliqué. Non mais un type de pile. Ça rien d'être un truc électrique mais... Alcaline Ah Ah non Euh... Ah Mais Non Mais si Mais si Ah ok C'est le... c'est le jeu garçon mmh. Ouais La Game Boy Pardon Et non non c'est LE Game Boy, on dit LE Game Boy <rire> Pardon Et oui alors qu'on dit la Gamecube. Oui. <rire> Même pensée. Oula. Oula. J'ai cherché trop loin. <rire> non mais c'est plein de mots comme ça et la Nora qu'on pense que... En fait, euh... C'est la, la France. Oh, oui, punaise. C'est complètement la France, ça, ça se voit. Euh, C'est l'Espagne. Orange. Oh. Ah non. Euh, Attends, qu'est-ce qu'il y a un bec comme ça? Fuck. 4 lettres, un kiwi. C'est pas un bec. On dirait quelque chose qu'on fait frire. Un je peux pas, peux pas l'écrire putain. Bah oui, oui, oui, ah oui, oui, je oui. vois ce que c'est mais je sais pas comment ça s'appelle. Le, le problème c'est que je peux pas l'écrire. Non non tu peux pas l'écrire, <rire> tu ne peux pas l'écrire mais je vois ce que c'est. Mais j'ai plus le nom en... Ah oh, si c'est bon ok. Ah bah, en même temps, avec le X, il euh, y a le X qui vient d'apparaître donc. Euh... Sans ça, c'est super dur quoi. Genre, ouais, super, un paquet ouais. avec deux trucs dedans. T'as tout à fait, fait raison, Wedgers ouais, dans le chat, en anglais, on s'en fiche de dire un ou une, tu as tout à fait tu as raison. Tu as clairement raison. Mais toujours premier. Est-ce que ça t'étonne Oui. Oui que <rire> c'est moi le premier. Oui, oui. Et du coup, On je suis pas content. Oh. C'est moche d'essayer. <rire> elle a fait un truc marron, moi j'ai trouvé. Je suis désolé. C'est elle ou il ça c'est elle Ok Tout d'un coup l'arbre tomba Oh ok oui Mais oui oui Je, je buguais pourquoi celle était close Mais oui oui évidemment ah d'accord, euh, ok bon passons là-dessus. C'est pour ça qu'on dit au final une pour toutes les consoles. Ouais, bah oui oui, en y réfléchissant, oui, tout à fait. Ah c'est un grand mot de 10 lettres. Ok. Merde. Ah non. Mince. Oh je suis très déçu. Très jolie batte. Mmh. Bon allez, je me le tente. Oh oh, oh oh. Je l'ai pas. Fais mon mieux. Oh, je l'ai pas. Ou Alors, j'ai pas la ref je sais pas. Oh, quand même. OK, il est moche. On dirait un truc un cas. Non. non Sonic au carnaval, mais les gens quand même. Il est pas très vert quand même. Hein. Ah, je te fais ce que je peux. Hein. <rire> Il est bleu-vert à la base. Bon bah j'ai perdu. Yes Oh Mais non Mais non J'en ai tenté une, j'ai fait. Oh Moi j'ai tenté la deuxième et vous. Mais qu'elle. Oh, on... Aïe aïe aïe. Bon, oh, allez, une fleur jaune, n'a on n'a pas 36 000. T'es fier de toi, je suis pause. Non, parce que <rire> j'ai la victoire humble. <rire> pas du tout. Allez, là. Je veux ma revanche. Allez, si tu veux. Je peux pas changer la catégorie, ça bug sur le téléphone. Je ferai, à... je vais à relancer. Ah, je me suis fait voler le banque. et eh oui. Bah y a six lettres. Bon, je tente. On sait jamais. J'attends je... vraiment d'avoir soit des lettres. Bon, à part pour qui je me suis bon, allez, une fleur autant de lettres. Bon. Oh mon dieu, mais c'est le. Le... Le monstre du Loch Ness <rire> Mince. Ah non. Avec un I C'est un I ou un L Merci. Bon bah, bah c'était un L du coup. LAMA <rire> Un lama Il devrait être mort j'ai mis alpaca au début parce que j'étais pas sûr. Ah. Je crois qu'elle a 12 10, non Bah, alpaca, je suis pas sûr. J'ai toujours du mal avec ça. Attends. Non, c'est l'autre, c'est ça. Voilà, un bon. Voilà, c'est bon. Oh oui. Je sais pas comment on fait pour connaître ça, c'est le talent <rire> Elle est pour toi Yac -Kipon. Ouais, elle est complètement pour moi quoi Ça fait partie d'une de mes blagues préférées. Comment appelle-t-on cet animal enceinte C'est un cnidaire surprise <rire> <rire> Oui. Les méduses J'ai pas compris. <rire> ça fait trop rire, cette blague. Et les les méduses, c'est ce qu'on appelle les cnidaires. Ouais. Elle ouais, fait partie de, de les Oh, En fait, ça y est, t'as dépassé les 24 heures. Oui. Oula, oula, oula, arrêtez. Mais je ne suis pas fort en géographie. Ah bah bienvenue au club NAPTA Oula. C'est pas la chance. Mais qu'est-ce que c'était que ça Oh Non, la Non, c'est pas comme ça. même c'est pas ici Malaga. Mais non Il m'a l'air, c'est par là. là. ouais. Ah Merci. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. que ce que J'aime pas la géographie. Bah, je sais pas. Essaye de faire des ah, cheveux. Même, même avec les... <rire> essaye de faire des ah, cheveux. mais oui Ah, ta con, <rire> On veut faire les euh... oui. <rire> les séparation des coréos. <rire> Exactement. Je n'en vois. Je veux pas de problème C'est pour les chevaux, ah, ouais, pareil. <rire> mais j'ai pas dessiné des chevaux Mais non, mais euh, moi qui ai donné Ah, d'accord. Nous... Pardon. Oh, demande. Un imbus 2000 mille. Mm. C'est n'importe quel balai, Harry. C'est dur. Je l'ai. Sérieux? Ah oui, pour mettre pété le fiac à cause de ça ou Je oui, sais pas du tout comment ça s'appelle. Comment ça je... s'appelle lui dis pas que je veux gagner. Ah, comment <rire> ça s'appelle, Jake Dis-moi. Oui, C'est un truc qui rebondit là. Oui. Oh, oh. Regarde, regarde la forme. À quoi ça te fait penser euh, euh, Bâton sauteur. En vrai, il est bien fait. Ouais. C'est ça, bien. ouh, il a eu la chance. En ah, même temps qu'ils ont séparé la Corée avec le 38ème parallèle, ils ont dû faire. Ouais bah oui, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Un rond Ah non. Une pizza Ah oui Ah voilà Ça aurait été rapide, hein oui. <rire> Pardon. Va boire de l'eau en dos. Désolé. Napta Mais Napta, on l'a dit. Ah. On l'a dit, Napta. <rire> Quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça Sans déconner, c'est quoi le Kukabura Alors, Kukaracha, oui, mais Kukabura. Ouais, alors... voilà, je connais un... la Kukabura. On va choisir ça parce que c'est très très simple. Il dirais un portail craché quoi, un portrait robot. Non mais ça va, j'ai pas les cheveux bouclés. Hein. J'ai pas parlé de toi mmh, c'est vrai. <rire> Je ne dirais pas de nom. <rire> bon après avec les cheveux bouclés ça serait plus proche de moi du coup. C'est lui qui oh, possède le enfin. Oui, enfin ça arrive ça. <rire> Parce que quand même Mythologie euh... grecque. grecque. Je suis devant Mmh. Il a quand même qu'un seul cheveu. Enfin la pauvre me s'accrochait à ses cheveux. Ouais, pour grimper, euh, pas facile. Hein, hein euh, Ok. Yes. Oh un truc comme ça Naptaf j'ai embrouillé avec ce que j'ai dit avant ne fais pas attention à ce qu'il y a écrit avant et fais tes propres réponses Dans la même proposition j'avais quand même soit or soit bronze Ah oui De l'enfer, les dessins de l'enfer. Oh là là, mais ça sort de où ça? On n'en veut pas de ton dessin, Cathy, 6 ans! <rire> ah ah ah ah pas ce qu'il bouffe à la cantine celui-là il va pas bien hein. mais arrête. je sais pas décider oh là là oh, j'en peux plus attends quoi ben oui facile hmm. Hmm. ah bah ben oui c'est super facile quand on triche et qu'on regarde le stream quoi mais vu le décalage qui est a sur le stream c'est pas possible un décalage ah, si. que tu Parce as que tu vois le mot dès le début <rire> Ah oui, c'est vrai, mais non, j'ai pas le style. T'as ah, vu comment il triche pour pouvoir gagner, c'est dingue. Je ne triche pas, alors je suis Non, ah, il fait une règle. tu trouves thermomètre C'est <rire> pas bah, vu la longueur du mot, j'ai vu les graduations, je me dis, bah, qu'est-ce qu'on peut graduer avec ah, une... un thermomètre Moi, je bl je blâme. Je, je pose un blâme à la ah, triche. blâme. Eh bien, si tu veux. Ouais, je le dis. Je le crie aussi. <rire> Quoi ah oui, ok. Dommage il te manquait le L. Ah ouais, le fameux L. Ouais. Oh. Moi je vais demander au chat, est-ce que vous pensez qu'il a triché Vous avez le droit de dire oui... ...vu ce que j'ai décidé. Des... <rire> oh. oh Bien joué, Jack. <rire> oh j'ai envie de le hurler J'ai envie, envie de l'hurler J'ai envie de l'hurler juste parce que bah y'a une dame qui hurle très fort dans une série télévisée Ah bon <rire> Ah oui Dans le cœur assez récent Ah oui Oui oui oui Mais pourquoi je fais des petits drapeaux Marraga Ah bon <rire> Oula Bon, vu que j'ai vu que j'étais super fort avec ça, mims, c'est tout. Ouf. Bon. Ah, je vais effacer. Je suis très très fort en dessin, comme vous pouvez le constater. Je oh, bien joué. C'est super dur à dessiner. Ça. ouais presque euh, est... nombre de lettres c'est pas un U je, faut, faut, faut, les faut, dur, les, les faut vérifier U. ils étaient horribles faudrait vérifier si Booba le petit ourson a bien deux O et pas ou U je sais pas parce que Booba o deux, o deux O c'est le rappeur ouais je me doute mais c'était compliqué de dessiner un rappeur hein. <rire> une rappe. une rappe rap à fromage super fort euh Non, non, euh, non. CTRL Z. Non, ah. non ça pas. C'est montré qu'il est parti. Euh... Ouais, je pense aussi, mais je savais pas comment. Et sans déconner, les autres choix de dessin, ils étaient mais infaisables. Toi, t'étais tombé sur quoi Je sais plus en vrai. J'ai vu Google. Forcément, il y en a deux. Ah Huh? Round five. Oh. On remarque que j'ai les boules d'avoir fait carrément. la faute. J'ai écrit au ou quelqu'un ah, à moi. Ok, c'est toi qui l'as écrit au par par Non, ouais, J'ai okay. fait la faute et je m'en veux. Oh, oh on a perdu. Ah, c'est bon là, c'est perdu là. Salut, là le Ralga. Il a été attiré par mes chefs d'or Bien mmh. le bonsoir Salut bah, Ralga <rire> Alors ta formation Oh La vache Juste Mais juste mmh. parce que j'ai envie de le faire hein. Oh là là, Je vais tellement en suer La formation a été repoussée à la semaine prochaine ah merde. Ok. Quel plaisir. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça T'as pris cher Pikachu. Ouais, j'avoue. <coughs> hein Qu'est-ce que c'est que ça <gasps> Attends. Tu l'as Attends. Petit bateau, je sais pas. Le premier mot me dérange. Ouais. Oh. Euh... Comment il s'appelle Ah. Euh... ah. Ben bah non, ça change pas. C'est pas Adventure Time Si. Et si, mais euh, ouais, je vais, je vais regarder ce truc, donc. Euh... Moi non plus. Mais j'ai pas. En fait, c'est pas le premier mot qui me dérange, c'est le second maintenant. Virus de, de, de tout. <rire> C'était juste parce que je voulais le dessiner, mais alors pour le trouver c'est très difficile parce qu'il y a une alors. apostrophe. Est-ce qu'il s'appelle John Non. Ah. Il s'appelle Finn. Finn Ouais Finn l'humain. Finn l'humain, mais non <rire> Finn l'humain. Eh <rire> oui Puisque oh, c'est ouais, comme tu ça... Il était joli encore, tu vois. C'est un truc hyper, hyper difficile. <rire> C'est fin l'humain! Ah là là! Quel enfer! Je suis plus dans quel ordre ça... Un truc comme ça peut-être. Oh mince! Ah! C'est pas Windows! Pourtant c'est Windows! Hein. Windows! Ce n'est pas la fenêtre. <rire> c'est quand même dommage de dessiner une fenêtre et dire que c'est pas la fenêtre. Mais bravo Ah oh, Microsoft Je ne t'applaudis pas. Où est le pouce rouge Oh, j'ai perdu <rire> oh, mais mais bon Dis <rire> donc, Ralga, t'as pas été bon pour cette partie. Hein. Mais, mes dessins ont vraiment été mauvais, je suis arrivé juste après je... mon tour de dessin. <rire> <rire> euh... On remarquera que j'ai laissé gagner en dos sinon il allait l'air allé... N'importe quoi c'était du talent et du mérite Ah oui donc en fait on avait l'air hein. hein Une balanche, n'importe quoi euh... C'est un pou. Non? Bah... parti. Ok. Non. Merguez. Merguez. Les petites merguez Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. merguez Non merger. Mais pour le coup, on me reproche de faire du contexte. Mais comment tu fais devenir merguez sans le contexte pas pour, Là, je, je... j'admets, j'admets. Absolument rien Non, mais on m'a reproché plusieurs oui. fois de mettre du contexte sur oui, mes dessins. Mais de toute façon, vrai, ils, ne, ils, ne que... ils, ne f... ils ne font que reprocher parce qu'ils ne gagnent pas. C'est pas vrai du tout. Souvent. Ceux qui gagnent, bizarrement, ils disent rien. Hein. Bah non, moi je me gueule et pourtant je gagne. Ouais on verra hum... ça. Et ça c'est ouais. parce que je suis un râleur. Bon ouais, français. En tant que bon ça. français, je râle. Je fais honneur à mon pays. On a, avoir... sur... on a le droit de dessiner ça sur Twitch Qu'est-ce que On a le droit de dessiner ça sur Twitch <rire> T'as vu mon dromadaire de tout à l'heure ou pas Non je l'ai pas vu. Bon bah voilà. <rire> <rire> Oula Oula Hein pardon, pardon, pardon oh, <rire> j'avoue, je me surprends moi-même. Non, mais là, c'est quoi mais j ai... J ai... alors? Je vais vous aider. Ce qu'il faut trouver, c'est la merdouille noire au milieu. Mais oui, mais <rire> oui, bah, jusque là, tout va bien. alors Ah, oh, mais oui, bah oui. En fait, j'ai compris avant que ça parte en vrille les flammes. Et c'est vrai qu'après que c'est parti en couille, c'était introuvable. Alors qu'est-ce que vous dessinez Ah Ah Ah Il euh, y, y a un problème de proportion. Mmh. Alors bah, pourquoi il y a autant de pis Il y a énormément ça, de pis là, c'est une, une vache Et ça, extraterrestre. tout à, à droite c'est C'était donc du lait. Du lait, donc, du, lait. Enfin, du, lait du lait. Ouais c'est des choses qui arrivent, Naptas. Oula oh attendez, 3, 6, 9, 12. C'est tout ce que j'aime. C'est pas ça ça alors Je l'ai trouvé parce que je l'ai eu en proposition juste avant. Ketchup-moutarde ah. ah, Pas les cornichons Ok. Ah, oh, pardon. T'as trouvé juste avec Ketchup-moutarde De moi Ouais Non. Le fromage qui dépasse ah, c'était l'élément hein. Sans oui. ça, c'est pas un chiffre Si, il dépèse pas, de euh, toute façon <rire> ça change tout. Hein. Mais non, mais j'aurais je, je, l'impression que c'était volontaire. Oui, bah, c'était volontaire, je pense. Voilà, débrouillez-vous, je sais que vous allez trouver vite, de toute façon. Tac, voilà. Euh, oui, c'est Nino. De la chantilly, voilà. Hein euh, oh là là. Euh, comme ça voilà, c'est important le <rire> ah, <vache. rire> coup fait un carré et, et des igouigouis. Voilà. Ah, c'est une glace à l'italienne ouais, bah Alors là on voit l'italie quoi <rire> oh, oh oh oh oh la glace à l'italienne Pardon aïe, aïe, aïe. Ah moi bon, j'ai bien aimé. Mais... Ah c'est la France oh Non non c'est de la géographie mais non Attends il y a l'Espagne beaucoup quand même. Oui, oh, il y a le Portugal. Ouais super, je suis super bon en... en, en oh, jeu... la capitale Ouais quand même, quand même. La capitale T'as deux villes... Mais deux villes du Portugal Il y en a que deux Ouais il y a ça là c'est presque, ah, presque ça il y a deux deuxaines oui <rire> mais je suis nul en géo balancez-moi des planisphères à la tronche quoi encore <rire> okay, je... ok je vais acheter les... Les, les les ballons de plage planisphère et je vais t'en balancer plein à la tronche là. oh mais alors là <rire> Stream, un stream jacuzzi avec que des ballons de, de planisphère. Pardon. Non. Oula. Tout simplement. Oui. Mais. Mais. Oui. J'ai l'impression d'être bête, super. Non mais c'est. T'as euh... pas... pas compris ce qu'était le truc rouge, mais.. Euh... Ça manque de couleur d'ailleurs. C'est Miss France. Mais mais, <rire> mais Mais rajoute du bleu. Mais rajoute du blanc. Bah, le blanc il y est déjà. <rire> <rire> Je suis pas d'accord. Oh Je punaise. Euh... Non, ça m'embête pas. Ah oh, ça se voit. Bon, ouais. Oula, c'est. J'ai peur de. Ouais. Mais. Voilà, hein. Mais. Bon, j'arrête de jouer. Non. Non. Mais. C'est censé. Non, c'est parce que c'est censé être. Non Non Mais non, mais il est protéiné là Il est protéiné Bordel Je me demandais pourquoi tu faisais une grenouille en bas mais.. Euh... Attends, moi j'ai vraiment trouvé qu'il ressemblait à un poulet frit hein donc Voilà, euh... oh bisous. C'était dur Non, je n'ai pas fait d'effort. Ah, t'avais même pas essayé de faire une perspective, rien oh, que là. là ah. ouais. Non, pas ça m'a... là, c'est... c'est gros Oui, parce que je me suis planté. Bon, oh, bon, oh, bon, oh. Pour oh, foutu Foutu, pour foutu. C'est euh... se Bravo, bravo, tu as perdu 20 secondes. Ouais. Bien joué. Mmh. Mmh. C'est la boule noire, oh oh oh. J'étais pas loin. Est-ce que tu as trouvé, grâce à la boule noire euh... Non. Ah, le gars. ah Non, c'est pas. De... Pardon. J'ai pas non, moi, Ouais, pour une fois, je trouve en premier. Merci. Excuse-moi, désolé. Hein ah. oh, bah oui. et Eh, ah, bah si. Bah voilà Ah Oh 3 6 12 oh là là 3, 6 9 10, 15 9. comment ça 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mais 5, non <rire> mais c'est euh... de la jokerie mais non c'est des chaussures non, c'est de la géographie, j'en suis certain. Ah, peut-être pas, cela dit. Oh, c'est pas ça? Si, c'est la géographie! Bah ben oui! Mourir, mais... Je veux mourir! Oh! Yes! <rire> Attends, j'ai un trou de mémoire. Oh là là! C'est bon. Mais j'aime pas la géographie! Dommage, ils m'ont cassé Et en dark, je, je, je note que mon Amérique est quand même particulièrement dégueulasse. Ça aurait pu être pire. Je savais que c'était de la géographie. J'ai reconnu ah, l'Amérique du Sud. J'avais trois mots qui m'inspiraient pas trop, mais juste pour te faire chier, j'ai pris celui où il y avait de la géographie. C'est pas très gentil. Moi, je fais pas ça. Hein. Moi, je fais un truc simple, genre des escaliers. <rire> C'est vraiment pas gentil. Excuse-moi de pas avoir voulu dessiner le dossier. Attends, tout à <rire> l'heure, j'ai eu un mot, je ne l'ai même pas compris. Un kaboukaza, un truc du genre, du genre pas... ah. je sais même pas ce que c'était. Un ouais. suppositoire. Oh. Un doigt coupé oh. Ah oui, il saigne. Bataille de doigts. Mais Mais c'est ce que j'ai écrit, non Ouais, mais t'aurais eu presque, normalement. Bah, ouais, c'est même pas ça. Euh... Ok, je vois ce que est censé être le dessin, mais je vois pas le mot. Un pull-over Mais ouais. Mort. C est... C est... ouais. <rire> ah. Oh mon dieu. Mais non, bah non. Bah Toujours non. pas il ah, y a un L à la fin. Ouais, oui. Bah oui, il y a un L à la fin. Hiroshima, Nagasaki, ça rentre pas. Mais Ouais, ouais, ouais. Je... Oh, oh, oui. Ouais. Ah, non bah, je... le seul fait quoi Alors, je suis désolé, mais les <rire> torpilles, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau, les torpilles Oui. Ah la vache On les a. Attention, tous les ça souffle. va être rapide Marron Hein Mince. Ah trouve Ah non, c'est pas marrant. Hein Super, c'était l'autre quoi. Mais il a déjà fait ça tout à l'heure, donc. Euh... Non mais j'étais pas là moi tout à l'heure. Ouais, je sais, je sais. Il hey, ben, fallait être là. Oh Allez, je le fais parce que je suis mais vraiment. Mmh j'aime hein dessiner des bêtises oh, moi. Ah oh, j'aime dessiner quoi. des bêtises moi. Je, je attends, suis attends, vraiment ravi. C est, c est, ça existe les mots comme ça Ah oui, et surtout quand tu vas voir le truc là. Puis maintenant on rajoute une couche à ah. de ça. Hein Eh oui ah. et, et après on, on va rajouter un, un truc là. puis on va dire.. Euh... Et puis il a les sourcils très froncés parce qu'il est très énervé tu vois. Le dragon blanc aux yeux bleus. Ah ah <rire> <rire> <rire> voilà. Oh, pardon. <rire> je meurs, je décède. Moi je trouve ça très très cool, tu vois. Ce genre de chat, j'ai envie de les dessiner. Genre mon Florizard tout à l'heure il était impeccable. Non <rire> ah, Florizard était magique. Mais... Mais il, il est, est bleu, bleu vert, qu'est-ce que tu veux que je fasse Et Je vais bah pas le vert, vert. Hein, Bah il est plus bleu que vert. Blu... Attends. Oui il est plus bleu que vert. Ah non, faut, faut arrêter avec les glaces Jack. La glace italienne. Euh. Mais cornet de glace, j'y ai pensé aussi, mais. Ouais, bah ouais. Boum Vive les lettres Quoi T'as lettres, Qu toi eh oui moi je fais ça avec les lettres, je joue avec les lettres, les dessins j'aime pas. Oui. Ah. C'est un peu le principe quand même <rire> de jouer avec les dessins. Le... J'aime pas ah. les dessins. Puis, puis moi je veux jouer avec les lettres. J'aime beaucoup cet indice de lettres alors qu'on a tous deviné quel était ce mot de merde ah le oui, troisième. De glace, <rire> c'est facile. Qu'est-ce qui peut être de glace euh... Mon âme. <rire> Euh, tu pouvais pas faire un monsieur Non. Tout simplement un bonhomme. Non. Non, je voulais je faire le camion. Fait, je voulais faire le camion, mais avec la musique nulle qui, qui fait flipper tout le monde. Euh, je viens de la faire et elle faisait flipper personne. Oui, parce que euh, tu ah, l'as, tu l'as pas lettres, fait. Hein. Les lettres, les lettres me disent. <rire> tu lis dans les lettres. Elles me disent pas grand-chose. <rire> Mais ça commence à faire fin, dis donc La tectonique euh... Un cadavre Colanta euh... <rire> La Zumba que... non, on le... non, on dirait le. le. gamin au short. short Le totem Le totem Non, on dirait celui qui porte oh, le Atlas, voilà Je l'ai, je l'ai, je l'ai Les lettres Non C'est pas ça Je suis très déçu eh Quelqu'un qui va chasser aussi. le mammouth Oui Les lettres Les lettres <rire> Sérieux Mais oui les lettres Chasser le mammouth, ça rentre chasser le mammouth. Les lettres c'est très, oui. très très très fort tu vois. Bah j'essaye mais je vois un mec en rouge mais... oui parce qu'il sait, oui. il... il a chassé les le lettres. mammouth. Les lettres. Bah j'essaye Dans la vie faut maîtriser le carré et lire les lettres. Hein. <rire> <rire> Le jour c'est pas du tout en pointe comme ça. Mais si. Ouais, mais, mais sinon c'est quand tu fais comprendre que c'est pointu avec juste des traits aussi épais quoi. Bah je sais pas, tu fais une piste, de, de, de, tu fais. De toute façon, il y a trois personnes qui ont trouvé et une qui a pas trouvé. C'est pas. Non, c'est forcément... Voilà, donc clairement c'est ma faute. Pas a Exactement. Pas eu encore me retrouver bête à pas deviner ah non, normalement normalement c'est pas de mon hein. bon. petit à hein. l'intérieur un bifidus j'ai mis tardis ce n'est pas ça 11 ah. grand à l'extérieur non c'est un chapeau chapeau non c'est 11 Petit à l'extérieur et grand à l'intérieur. Le cœur. Ouais, D'accord, on ne joue plus à Scribio, c'est des énigmes. Ouais ouais. <rire> c'est trop simple. Mon premier commence par. Un... Ce n'est pas Un... banque. Bon, l'extérieur. <rire> Un garage. Bon. Ouais. Wow. ah, je l'ai pas du tout. Désolé. Je... Un œil. Une cabine. cabine. Une cabine. Qui est petit à l'extérieur et grand à l'intérieur, une cabine. C'est une énigme du perforas. J'ai pas compris. La France, la France Ah non Oh de la géographie <rire> Non, ce n'est pas la géographie ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça Oh non, non, non, s'il te plaît, évite le reste Non mais je vais pas faire la bête parce que j'aime pas ça. <rire> Elle n'est pas là! Est... Mais non, mais c'est Spider-Man! C'est Iron Man! C'est Iron Man! Iron Man. <rire> On ne veut plus voir Iron Man! C'est Iron, Iron Man! Ah non! La diabétée, ça faisait leur entrée. Y'a pas le tiré donc y'a pas. Ah y'a pas le tiré, oui! Quelque chose en man, en quatre lettres. Il a pris tellement cher. Désolé, d'accord. pas Megaman Ah. Ah oui, voilà. forcément c'est juste... Je suis trop beau. con. Je suis trop con. Il est très très beau. Pourquoi ils se manque un d'espace alors Il y a pas de tirer Il ouvre souvent la bouche. Ouais mais c'est trompeur, ils te mettent euh, pas d'espace et ils... enfin Ah si. Enfin, il y a pas. Bah, je l'ai écrit sans espace après. Non, t'as bien tiré. Non, après. N'oubliez pas, je suis oui, très fort marché. en dessin. Voilà. Et Après, il a marché, ouais. Je suis très très très fort. Très fort, le dessin. Oui, c'est moi. Je suis Monsieur Dessin. Encore une glace. Ça <rire> <'y a>. Merde. <rire> Sérieux. Sérieux. <'en> plus <rire> des glaces. Oh mince <rire> Le contexte Tu es vraiment pénible <rire> Je me déteste déjà pour avoir choisi ce mot. Les lettres. Les lettres. Les lettres. Merci le chat. <rire> <rire> Oh my god! <rire> Narni! Oh! Oh! Chanteuse? Hein? Chanteuse? OK. Vous avez eu le cas, c'est ça? Non. Non, même pas. Rien du eu. tout. On a rien eu, ouais. Pipipipipip! J'ai juste vu quelqu'un faire et ça m'a suffit. Alors... Les destins de Naptas, c'est toujours très... On, on, on voit les... Elle, elle a une plus basse résolution que nous Non. J'sais pas. Elle est juste trop forte. Elle est qu'on devine très vite. Là, j'avoue que c'est plutôt joli. C'est plutôt bien fait. <rire> J'aime le petit truc, genre PIP! <rire> je, je, je, je viens de mourir avec l'œil là. Ah, l'œil il est beau là, genre PIP! <rire> Juste ici! Oh Vas-y, <rire> on part pour ça. Qu'est-ce que ceci? Hein? Hein, <t 'en> oh là mais oh là là oh là hein? là là oh là là oh là là là là là là là la la là là oh là là oh là là là là là là là ne Il <rire> eh, <V. rire> y a, y a des choses. Oh, il y a des choses. Hein. Et ils sont morts. Ah bah bravo non, et, ils sont en pas plus, mort. et en plus, ça prêche le catholicisme. Bah bravo. Hein. Oh là là. Ah non, mais je... mais c'est quoi Mais qu'est-ce que c'est que tout ça mais Allez, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que là, là, là, on va en chier tous ensemble. Oh, donc oui, enfin, quand même. Mais très, très drôle. Qu'est-ce qu -ce que c'est que ça Patate douce. Euh... De Munch, ça rentre pas. Ouais, mais j'aurais aimé que... C'est presque ça, en vrai. Euh, une trompe de fallope Ah non, c'est pas ça. Pardon bah, Ça ressemblait un peu à un ovaire je suis désolé. Oui, oui, oui, effectivement. Les petits hommes roses. Hein Fais gaffe, le 11 septembre, c'est euh... pas très bien aimé par Twitch et YouTube. Bah c'est pas du tout en septembre. Hein. Bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui écrit, il y a un avion, j'ai très peur. Hein. Bah ouais, ouais je sais, il y a tout ce qu'il faut. C'est Donald Trump Non. Euh, en il quoi a... J'ai pas fait de peau orange. Voilà, la peau elle est, peau orange, ouais, je est pas orange, c'est pas Donald Trump. Ouais, mais il est blond. Oh, attends, je l'ai. Ah, mais en fait, c'est trop ça. Ok. Ça tu l'as Oui, moi aussi. Aspiria, anti-mal de tête. Les lettres, les lettres vous ont parlé, tu vois. Mais non, Il y a, je deux, il y a deux apostrophes. Ouais. Et attends, c'est complètement ça, euh, la jaquette de la cassette. Oui, oui. Ah, D'accord, maman, j'ai raté l'avion. Attends, j'avais ça, j'avais Buzz l'éclair et un truc en trois mots aussi. J'ai dit, ah, mais je Mais j'ai pas envie de dessiner une aubergine. Bah, quoi, c'est bon, les aubergines Non, mais Buzz l'éclair, pour moi, c'est une aubergine. En plus, Napta, t'as dit que t'étais d'un certain âge si t'avais pas la ref. Hein non mais c'était une blague. Moi je l'ai. Il manque les petites bulles. Du bah, bah, bah, bah, rigolo quoi Oui, bon, si tu veux, ça, tiens, voilà. Les, les petites bulles. Ah. On est pris un peu quand j'étais petit. Ah ça va et t'as arrêté depuis oui, oui, je l'ai pris. Ah Oui, ça explique de des choses. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles Avec des roca que... Va Va ouais. me dire qu'il triche pas après ça. A la base, je voulais faire un, un, un, bato, un bâton, de, un tube de, de jus mine, mais en fait, j'aurais dû écrire dessus et c'était pas bon. Si je et vais bien... Triche. Bon, je vais vous quitter là, parce que... Ah, bon. bah, je... bon, bah, non. Tu restes J'arrêterai quand on aura terminé ça. Oh non, il y a quand même t'inquiète. Une photo. Moi, je vous dis, il triche. C'est pas possible. Mais comment je peux te tricher J'ai pas l'écran de gars Oh, bordel. Je l'aime tellement pas que je l'ai pas reconnu. Quoi. Et où, oh, comment tu parles de mon drac au feu moi oh, je le déteste. Pire Pokémon du monde. C'est vrai que Swaglord... Ouais. Non, il, a mais... des... il a fait des merveilles, vrai il savait a eu une Alors pour répondre bon, dans le bon chat, bon. Euh, actuellement j'en suis à 25h et à minuit ça fera 30h. Et je j'arrêterai euh, vers minuit un peu après minuit. Non non, je vais pas à 35, non non, à 1h du matin je suis couché par contre. Et vous me revoyez pas avant euh, demain à la fin d'après-midi. Une photo. Ah les lettres m'ont dit euh, ouais. couteau à tartiner mais c'était pas ça. <rire> J'étais parti sur couteau. <rire> ça rentre pas couteau euh, si. Ah non. Ah bah je te dis que je m'étais trompé ou pas <rire> Du Sardio Valley avant l'enfin Non non non pas du Non non, Ce soir on sera plusieurs sur du Mardi Vassante Comme tous les mardis soirs on fait du Mardi Vassante C'est les rendez-vous communautaires On est plusieurs euh, de l'équipe Mais euh, ça peut être des gens euh, de... comme si vous voulez venir On fait des jeux navigateurs Ça peut être du Scribble, ça peut être sur du Gartic Phone Du Codenames Du, du, du, du, du petit bac, euh, Plein de choses comme ça comment tu fais rentrer ça dans, dans ça ouais. Oui ma perspective En fait la, la cuillère est un gros plan c'est ça C'est ça ah, Toi c'est une cuillère Vous ne pas comme ça une cuillère C'est un accent C'est encore mieux Et il n'y a pas d'E e au milieu surtout Mais c'est pas comme ça qu'on écrit cuillère <coughs> Mais c'est quoi ce bordel Je n'en peux plus. C'est moi ou plus mot... ça va, plus on tourne sur ah, des mots compliqués. Quand. Allez, on va ah, faire ça. On... Ah. Oui. Il, il y a un... Il y a une cote cachée. Euh... Je suis pas sûr. C'est la cible d'Olivier Mine. Ah. Voilà. Presque. C'est pas capitaine. Faut le dire à l'anglaise. Yes. Cap Captain America. J'avais des lits superposés, non mais sans déconner. Un lit à baldaquin. Ah. Non, j'ai pas dit à baldaquin, j'ai dit superposé. à baldaquin. J'aurais pu le dessiner, je pense. Ouais, superposé, mais... j'avais pas dit des dans, dans les mots, il y a quand même le dragon blanc, le dieu bleu, dans les mots, hein, donc. Euh, c'est ça. Ouais c'est ouais, pas faux. Comment oh oh oh oh oh oh oui. Oui. J'étais sur la bonne piste. Oui. J'étais sur la bonne piste. Excel Non. J'avoue que c'est très mal dessiné par contre. Hein hein elle est le fuck! Oh ah oui, d'accord! Ah, moi j'ai mis Damier dans ma tête, c'était des échecs, tu vois. Mmh. J'ai fait le lien. Vous avez la chance, n'est pas choisi esthéticienne. Oh! oh, oh <rire> dommage! On aurait bien voulu voir quelqu'un qui s'épile de maillot, donc. Non. Elles ne font pas que ça! <rire> Mais elles sont que non, encore heureux! Alors, les pauvres sinon. <rire> <rire> ça devrait des minutes toute la journée, les pauvres. Euh, et puis le reste. Oui, oui, oui. Miaou, miaou, le chat à fin. Le chat à fin, c'est un site pour Final Fantasy pour les heures de pêche. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Oh, purée. Il faut un nom en plus. Eh oui. On vous a juste trouvé avec, avec ça Bah, le Bah, France. la cape, c'est hein. le, moi, ça, le, le col pêche, de la cape. Il n'y pas même pas besoin de faire les dents ou chauves souris ah rien non, quoi. non, non, non, non rien du, rien tout. du tout. Juste un, un col relevé. Et... Un oignon. Euh... Un oignon, c'est rouge. Hein? Je vais encore passer pour un idiot, je pense. Bah écoute, tu seras pas le seul. Qu'est-ce oh que... ça <rire> C'est euh... la décadence. Alors, plus il y a de trucs, moi je comprends. La colère de Napta s'est abattue sur la. Ah Oula oh C'est la poubelle. D'accord. Ah, T'es sûr, sûr de. Écrire comme ça Non, c'est oui. ce pas une cacahuète. Et non, ce n'est pas une cacahuète. C'est. C'est. Ah. Je l'ai. What, tu l'as oui. Quoi Ah, c'est pas évident, mais je l'ai grâce à la cacahuète. Alors, je vous fais le bruit si vous voulez, ça fait. Je l'ai aussi. Mais effectivement, à dessiner, c'est l'horreur. Je c'est pas très Il aurait fallu peindre un, un ah. motif jacquard. Non, pardon, ouais. Le tartan, il est à côté, là. Ouais, ouais. Bref. Il ouais, fallait faire un kill, ouais. Oh punaise, bon bah ok. Kill. Ça va être rapide. Voilà. Ah, rapide comme ça. jamais dire euh... ça en fait. hein comme. Comme ça au moins on aurait, on aurait attendu, tu vois. Genre hm, qu'est-ce qui peut se passer et tout. Je bon, pas, Harry Potter ça rentre pas. Bon, alors attends, je vais simplifier pour. Ah bah c'est bon. Choosing a <rire> J'ai très peur quand ça commence par un truc en trois lettres. Harry Potter C'est bon, c'est bon, du coup. Les tout. <rire> Mais pourquoi il. Ah putain, c'est. Il tire toujours la gueule. Cette tête de gland. Mais il tire toujours la gueule, je Un indice. Non, oh non c'est évident. Non. Ah putain. Excuse-moi, mais Harry il a pris cher. Oui aussi hein. mais il était très reconnaissable et pour le coup les mots qui commencent par un truc en, en, en trois lettres comme, euh, comme ça c'est soit les ou des quelque chose soit un, un personnage en fait donc je me suis dit je suis parti sur un personnage et après t'as rigolé quand t'as pris les mots donc euh... <rire> ben, on vient de tomber sur éclair je trouvais ça rigolo wow. euh, faut qu'il qu'il aille consulter hein. oh. que j'ai pas <rire> <rire> moi ils sont juste bien cachés <rire> Ah, j'aime cette excuse oh de toute façon même si je venais à perdre 50 kilos oh. ben je, je, ils seront toujours cachés Mince. J'avais à faire deviner choc, oslo ou bûche. Il y en a pas trop de toi. C'est super dur quoi. Si tu vois les mots tu fais, j'ai plus envie de brûler. Ouais. <rire> oslo quoi. Ou oslot, je sais même pas. Ah non, pas... je crois que ça oslo, pas la ville hein. Oslo. Erlenmeyer ça rentre pas. Ah, okay. Merci le F. Oui, mais du coup la flèche était mal placée parce que du coup ah ça oui. pointe... Poubelle. C'est bien. Une photo. Euh, C'est vrai qu'on dirait plus euh, sauron maintenant, mais bon. Non. Je suis de la nuit. I <rire> Batman. <rire> Pourquoi tu fais un feu de cheminée à côté C'était le Joker Joker. The Joker. J'avoue, j'ai pensé bécher aussi. <laughs> C'est quoi, c'est votre négatif direct Voilà. Pardon. Oh, je l'ai tenté au bluff. Ah bah, je l'ai aussi. Ah d'accord. Bah, euh, euh, ouais. Je vais oh. attendre un peu. Hein. Ah merde. C'est ça Oh merde. What the fuck <rire> C'était quoi de ce de <rire> C'était pas normal. J'ai pas eu le temps de faire Tornado, quoi. Je veux, mon saladier Salade de fruits. Ah, tout simplement. Oui. Nul. <rire> je, de, je Je n'ai <rire> pas eu envie de dessiner l'onu. Ah. Hein Mais l'onu, ça un peu compliqué l'onu. Il y a des détails. On dirait de l'aimantarelle. Je pense que c'est ça. Je l'ai. Ah, est... oh, punaise, je l'ai. Euh... Euh... Oui, mais oui. oui Ah. Ah. Oh, je pense que vous avez deux derniers mots. Bah oui, ouais mais je oui, vois oui. pas le. Le premier ouais en fait, bah c'est comment ça s'appelle Une le... rangée on va dire. Ouais ouais mais c'est ça que je manque. Euh... Un rayon de miel, mais. Un rayon de miel. <rire> Les petites abeilles faire un truc moche, je suis désolé, parce que je n'aime pas forcément. Je n'aime pas les banques. Il oui, me t'a. Ah. C'est toujours pas banque. On a le droit de dessiner ça Twitch Je sais pas, c'est peut-être l'Italie. Oh non, pas de la Géo. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ah. Oh. Faut consulter. Hein. se glisse sous les Mauvais de couleur. Mais. Hein? hein euh, oui oui. Je comprends pas. Je l'ai plus. Ah. Ok. Je comprends pas. Ceux qui en ont eu comprendront. me sont en du coup. Oui, je veux non, dire. non, moi j'ai juste la pub. Oui, aussi la pub. Oh, bordel oh, J'ai compris, grâce au froid. Mm. Mais vraiment, mais tu pouvais en faire une ailleurs, quoi. Bah c'est souvent ouais. sur les extrémités, hein. c'est souvent sur les doigts ou sur les pieds. Ou sur les pieds hein. On sont les plantaires, déjà. Les plus... les plus classiques. Le meilleur moyen d'être dispensé de piscine. Ouais. Mince Oh piche Qu'est-ce que tu fais On a le droit de dessiner ça sur Twitch Oui J'avoue que c'est un peu... Ah, ok Dis-moi ce que là, ça te fait penser Vas-y Ben tant pis. Non. non mais vous êtes vraiment mais Moi c'est juste un tube Moi ouais, vous êtes incroyable Oh c'est de la dynamite. Merci Yuni euh, pour l'hébergement, c'est gentil. Oh, une photo J'ai donné Basto. un sacré élément de réponse déjà. Oh, c'est de la géographie, il y a qui pourrait y trouver pas bah, C'est de l'eau Il y en a beaucoup entre le Japon et l'Amérique. Est-ce que c'est une blague bah ben non. non Mais c'était immonde Bah non, oui. c'était euh, très clair. J'étais oh pris au dépourvu euh, par, euh, par, euh, par euh, la notification. <rire> hein, ça, aurait être, ça aurait pu être pire en vrai. Salut Yoni Je suis un peu fatigué pour ma part, Yoni. Ça commence à... <rire> mais, mais ça va et toi, Yoni Mais qu'est-ce que c'est que ça Non mais c'est de la géographie C'est Non, c'est pas la France. C'est la France. Alors... C'est tellement simple! Je suis très déçu. Mais alors, très, très, très, très, très déçu. Merci, ma euh, Faut revoir ta géographie, d'apta Ah, c'est mieux. C'est quand même le euh... principal concerné qui trouve en dernier. Hein. Je suis, ah. mais. Très choqué, ouais. Par contre, il a Kipo, il a mis Toulouse direct, il avait jamais même pas fait la moitié de la... Les lettres. Je te dis, les lettres. J'ai compté, je fais Ah oh, Toulouse, pouf. Je <rire> te dis, moi, c'est les lettres qui m'aident. What Ok. Hein? Tout ça. ça doit se voir ma tronche que je commence à, à fatiguer je pense. Oh, avant que j'arrive là sur, euh, sur le scribio, je suis passé sur le live et t'avais pas une tête très, euh, très fraîche. Bon, on était en train de dessiner ça va. On était concentré. Qu'est-ce que. Les lettres, les lettres bordel, mais, les mais, lettres mais elles sont pas apparues les lettres <rire> Mais non mais j'ai compté combien il y avait de, la, de lettres et je me suis dit 3, ah non, là, que, 6, attend 3, oh. attendez, 3, lettres, 3, 6, 9, 10 C'est trop fort, ah. c'est trop trop fort Ah oh là là Et j'ai hésité avec Edelweiss mais ça rentrait peut-être pas Ah bien 40 Vous êtes rigolo dans le chat. C'est ah, pas je crois. On en trop. Je l'ai Quoi Quoi Quoi Ouais oui, une photo. J'explique après. Il est prêt ce n est pas, il manque un petit truc. Regarde bien les lettres en haut. Regarde ce qu'il écrit aussi, c'est pas exactement ça. Et où oh, on est dit qu'on n'écrivait pas oh, on a tous compris ce que c'était. Alors, je vous explique. Euh, je suis à la base, je suis fan du marsupilami, mais depuis que je suis vraiment tout, tout, tout petit, vous connaissez mon âge. Non, oui. <rire> dis-le J'ai 31 ans, j'assume qu'on Attention, je, je, je tourne la caméra vers le côté que personne n'a jamais vu euh, du stream. C'est le, le côté de là où je de l'eau. Il y a une peluche, un marsupilami, là, qui a à mon âge, il a 31 ans. Je le garde, je, je, jamais je m'en sépare. Il est hors de question. Je ne dors plus avec, mais par contre, je, depuis longtemps d'ailleurs, mais par contre, je ne m'en sépare pas. C'est mon marsupilami, quoi. Oh, tu, tu peux arrêter de faire semblant, on sait très bien que t'as plus que 31 ans. J'ai que 31 ans, oh oh oh Oh là là, la violence T'es plus vieux que moi. Ouais. Moi j'en ai. Merci. <rire> <rire> tout Oui. Hein Ah. Ouais ok. Oui, oui tout simplement. Ah c'est chiant les verbes. J'avoue. Oui. Justement relou que ça me fait gagner. T'es plus jeune que moi, y a pas de oui. monde d'être un petit jeune. Oh merci c'est gentil. On me dit pas ça souvent. Bon sur ce. Okay. Moi aussi je vais arrêter là, je vais faire manger. Je, je, je passe chercher le, le, le gamin à la garderie, on va dire. <rire> je, <vois le rire> ralga, je, je crois qu'on parle de Ralga là. <rire> Mais défends-toi. Quelque chose Oh là là. Mais euh... allez, Maman, encore 5 minutes <rire> non, On va préparer le repas là, allez Défends-toi. Mais. Bon, Mais le bonheur, peut-être à plus tard. Puis... Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a Oui, on m'a tu as une sale tête, tu prends une pause tout de suite. Ça aussi, c'est pas discutable. Mais arrêtez, je connais mieux mon corps que vous-même. J'allais dire que moi-même, mais. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as mangé J'arrête pas de grignoter depuis tout à l'heure. Mais manger tout court de ce soir, bah non, il y a encore tout, je préparerai après. Toi aussi, tu mérites des ah, alors on dit des choses dans le chat, vous devriez lire Alganino ça vous concerne, je, je balance pas mais c'est de Wedios.